Enfin, vous pouvez toucher tous ceux à qui vous parlez en ligne. Des chercheurs de l'Université de Nord-Est ont mis au point un cuir artificiel qui permet aux utilisateurs de toucher les mains des personnes avec lesquelles ils parlent lors de conversations électroniques. Selon un rapport publié dans le quotidien britannique The Mail, le cuir artificiel, qui ressemble à la texture de la peau humaine, permet à quiconque porte de toucher la main de l'autre personne, qui communique et parle avec lui sur Internet, à l'autre bout du monde. Ce cuir artificiel est composé de matériaux doux et minces de poser et est équipé de petits actionneurs mécaniques vibrants pouvant être collés sur différentes zones de la peau. Avec le contact virtuel sur la peau de ceux avec qui vous communiquez dans le monde réel. Les chercheurs à l'origine de l'invention disent qu'à long terme, ils pourront aider à détecter le contact humain en fournissant la technologie. Comme exemple du succès de cette opération, les chercheurs ont mené des expériences sur un officier de l'armée américaine nommé Garrett Anderson, qui a réussi à sentir ses doigts artificiels après avoir mis du cuir artificiel sur son bras, qu'il avait perdu pendant la guerre en Irak. Grâce à une autre expérience, une fille a pu toucher la main de sa grand-mère par le biais de conversations électroniques. Le chercheur John Rogers, qui participe au projet, a déclaré que le système de RV sans fil ajoute une touche de réalité virtuelle au monde réel et qu'après l'intégration de cette invention avec des écouteurs, il sera plus réaliste et interactif. Merci de partager, et n'oubliez pas de vous abonner.